Qui vend du cuir. Ben moi j'en repos. Mais messieurs, mesdames, bonsoir. Bonsoir, non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Voilà. Bonsoir, je teste des trucs. Je teste mon matos. Et euh, c'est déjà pas mal. <rire> euh, bonsoir à tous. Bonsoir. Je. C'est le soir, mais peut-être que tu regardes ça le matin, je ne sais pas. Euh, je parle pas fort parce que. Parce que voilà, pourquoi pas. Peut-être que t'as pas envie de parler fort. Ok, je vous propose propose qu'on aille voir un peu SKGFI. Déjà, donc ça c'est mon petit mon petite ville avec Clément. Ça laguait un peu, c'est parce que le serveur. Faut que Clem change de. Clem chausson comme vous voulez. Change de, de machine parce que elle est horrible celle-là. C'est tous les champs que j'ai fait, tu vois. Je suis plutôt fier. Sachant que le blé ça pousse pas très vite. Ici j'ai des poules. on m'en un peu à la fin du kingdom. Mais je... ici c'est la porte du nether. Pardon. Oh là, il y a un peu trop des arbres. C'est la maison de Sabaï. là pour l'instant, ça, ça et ça, c'est moi. Ça, c'est euh, Axel, ouais, si tu veux. Au pire, s'il si me dit que je peux pas là, dire son nom. Euh... Voilà. Donc là, on avait commencé à faire une nether. On avait commencé à s'occuper un peu du nether, comme ça, tu vois. Donc là, je sais pas comment ils ont avancé. Bon, bah, pas très loin, apparemment. <rire> Donc, ça, c'est tout, moi, tu vois. Du coup, euh, moi, je vais vous parler des livres que j'ai lus depuis la rentrée. Donc ça va être un peu la, les livres euh, septembre, hiver, euh, tu vois. Enfin, euh, tu, tu fais ce que tu veux avec, mais juste, euh, je fais les balances. Et puis tu mises ce que t'en penses. Du coup, moi, j'avais le discours de la méthode de Descartes. C'était un bouquin que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un peu long. <rire> euh, long, pas, pas comme ça. Moi, quand j'ai un bouquin il est long, ce qui est difficile à lire. Donc il est bien. Dans le sens, euh, ouais, c'est cool, mais bon, euh, j'ai pas commencé à me branler dessus, quoi. <rire> euh, ça, par contre, je peux me branler dessus. Le meilleur des mondes, Ados Oxley, franchement, euh, génial. C'est une dystopie. qui euh, parle d'un monde où euh, on a plus besoin de faire l'amour, MDR. <rire> meilleur résumé du monde, meilleur des mondes, meilleur, meilleur résumé du monde. Non, en vrai, sérieusement, c'est un bouquin très sympa que je vous conseille, si vous aimez bien une dystopie. Après, j'avais lu l'apologie de Socrate de Platon, tu vois Très sympa aussi. Pareil, c'est la philo, donc euh, tout le monde ne l'a pas aimé. Euh, après, j'avais lu quelque chose de très littéraire, c'est euh, Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. C'est pas littéraire. Quand je dis littéraire, c'est un peu pour les amoureux de la langue, mais c'est pas vrai. C'est très sympa, c'est de la comédie. Euh, c'est juste que, comme moi, quand tu as lu beaucoup trop de Molière, euh, Marivaux, ça fait du bien. Mais après, je ne refais pas la même erreur qu'avec Molière. Parce qu'en gros, pour, pour vous pitcher le truc, Molière, j'ai lu beaucoup trop de Molière. Et. Et du coup, pour moi, le Molière, euh, je connais quoi. Genre là, j'ai lu les de ce Capin. Ça m'a pas étonné, tu vois. J'étais en mode, ouais, bon. Euh... Enfin, le, le, le comique, je le, je le comprends, tu vois. Parce que bon par une période, j'ai lu beaucoup trop Molière. Après, j'ai aussi lu Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Très sympa aussi. Franchement, euh, pareil. Très sympa. Euh, pareil, alors les, les petits trucs comme ça. De Donc là, je pense qu'on va miner et puis en même temps on va parler, comme ça je pourrais parler de l'actualité. Parce que miner, c'est un truc que je peux faire un peu plus euh, sans parler de trucs à côté, parce que là, tu vais un peu du mal. Euh, donc là, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Get out of my house. Uh, you, you, you will bitch. Welcome, Lucas. <rire> c'est un peu des références qui sont un peu que nous, mais. Euh, c'est un peu ma marque, tu vois. Euh, ma marque, c'est des blagues qui ne m'appartiennent qu'à moi. Alors du coup, euh... alors ça c'est l'échelle, ça c'est le trou, je fonce dans le trou. Ah, merde, je suis con. Je sais même pas si je bloque. Je la bouffe tout de quoi. Euh, oui, les carottes. Pourquoi des carottes Parce que les carottes, ça pousse en quantité et astronomique. Donc c'est le meilleur. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'épisode de la procureur archiviste sur Coco. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que bah, moi, je m'a fait beaucoup plaisir à le tourner, beaucoup moins à le monter. D'ailleurs, si la première fois j'ai bien le monter, le problème c'est qu'en fait, euh, j'ai dû monter un nombre indéniable de fois pour la simple et, raison, et unique raison qu'avec les copyrights YouTube, euh, je me prenais un peu en cul. Sauf ce qui était du Disney, donc vous allez me dire "ouais, ah, mais t'es con", c'est vrai. <rire> je l'assume honnêtement. Euh, je suis un peu con. Hop. et du coup franchement allez voir cet épisode, il est vachement sympa euh, Mag a sorti sa review oui et elle est très sympa, Mag a aussi commencé à faire des lives on a commencé à faire une chaîne de live franchement je compte faire des lives pour l'instant j'ai la fibre mais elle ne marche pas parce que quand t'as la fibre et qu'elle marche pas t'as la loose surtout <rire> euh, au niveau de la production les épisodes l'épisode ép t'écrit depuis juin hein, euh, ceux qui le savent toi même tu sais le problème c'est que ben j'avais pas envie de tourner cet épisode là. Donc du coup je disais il est écrit, c'est bon, il a pas de souci. Euh, là faut, faut que j'organise mes dates de tournage. Après j'ai deux autres épisodes en écriture là, oui, deux. <rire> Parce que j'ai plein d'idées, mais seulement il faut que j'ai le temps d'écrire. Je vais aussi aller voir un peu la maison d'Axel, tu vois. Ouais, c'est un peu vide. <rire> Et en fait c'est ce que je veux faire, c'est remonter le terrain d'un, tu vois. Pour faire des fermes et tout. Ouais. Parce qu'en fait, les, la ferme que j'ai fait là, je ne l'aime pas trop. Euh, J'en reviens à faire une ferme de carottes, une ferme de radis, tu vois le je... truc. En fait, ce qu'on voudrait faire... Alors, moi, ce que je voudrais faire, ma problématique, c'est un village, en fait. Parce que là, je déjà ma première maison. c'est Enfin, la première maison. Et là, il faut que j'enlève les arbres, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein, en vrai. Je veux dire que oui, il faut laisser des arbres, mais pas trop. Ah, autre chose, je suis allé voir euh, Star Wars 9, et franchement... Euh, ok boomer à tous ceux qui disent euh, Star Wars c'était mieux avant <rire> parce que euh, la nostalgie elle vous a bien servi alors franchement euh... ouais, j'ai encore une épée en... <rire> en mousse moi là allez hop dégage par contre là faut absolument torcher hein. c'est pas possible sinon on va se retrouver avec des mobs un peu partout c'est pas que j'aime pas les mobs c'est je suis un peu raciste tu vois <rire> Ben, j'avais euh, 1% 1% la série de, de, de maths à, euh, à les mater <rire> 1% franchement c'est une découverte franchement je, je m'y attendais pas euh, ça fait un petit moment qu'ils nous tease ça et franchement si vous ne pas maths, allez voir c'est sympa ce qu'il fait c'est même de meilleure qualité que moi alors bon, euh. Euh, après euh, indéniablement on n'a pas du tout la même façon d'écrire les épisodes parce que, Enfin les épisodes de, de, de, de décrire les choses tu vois Tandis que moi je prends les gens pour des cons à tout leur expliquer entre guillemets euh, Lui il part du principe Que t'as déjà une culture de base D'office C'est respectable Mais moi je Je parle à tout le monde en fait Et bim Et ben en plus J'ai même pas de quoi réparer ma, ma connerie je le ferai plus tard et ben voilà écoutez euh, je pense que j'espère que vous avez, ça vous a plu euh, je sais la caméra faut que je la change de place mais au moins vous voyez que j'ai une belle caméra une belle bug aussi <rire> j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à liker à disliker comme vous voulez ou même vous abonner ça vous en chante partager comme vous voulez je vous dis à plus Allez voir toutes les vidéos que je vous ai proposées. Ça me ferait énormément plaisir. Ça me fera énormément plaisir aux histoires des vidéos. Euh, je vous dis salut, salut.